Après plus de semaines, le mouvement bois fin prend naissance dans le pays d'Haïti. Mouvement ça qui terrorisait les bandits, qui mette dans l'insécurité, qui fait qu'ils ont couru de tout les côtés. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, le mouvement prend l'autre dimension. Chaque bandit qui essayé de rentrer en République dominicaine. Et l'armée dominicaine a annoncé qu'il un gros bandit. Badi Sa qui t'a fait partie de base 5 secondes haïtien Rallé chez vous nous pral le présenter li. Bonjour bonsoir tout le monde qui j'annuie encore une autre fois m'a dit ou merci merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité ou ak patience. Ou. merci parce vous like merci parce vous abonne et merci parce partagez partage vidéo ça fait nous plaisir ampil. en pile encore une autre fois si vous sou chanel la, pa là pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo Zami Paou Foucault. Mesdames et messieurs, mouvement bois calaire résultat en pile moun pas même penser et c'est raison ça qui fait gon série de mades gang le pays d'Haïti yo sauter parce que bandi au gen pan balle même chète la peu haïtien li pa pan balle même s'il pa file l'a coupé, depuis ces bandits passent, ou vont prendre un bois calé, ou vont prendre coup de manchette foulé. Vous comprenez ce que Et avez ça vous là, papa ici, qui accompagnait ensemble avec des soldats dominicains, eh bien, selon l'autorité dominicaine, monsieur le Loudi Pierret, alias Yeye. Yo êtes même ici dans zone Puerto Plata. Puerto Plata, mesdames, mademoiselles et messieurs, si que avez sorti Santiago, li capable une heure, 30 minutes ou deux heures, ça dépend de qui machine ou ou. Eh bien, dans zone, ça chargé Haïtien qui était là. Selon divers citoyens qui en République dominicaine qui parlait ensemble avec nous, ça pa longtemps, vous si plavé bloc là. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, autorité dominicaine, yo, mettez-missieurs en bas yo, fait si photo-présentation pour lui. Eh bien, yo, fait qu'on est, fait partie de membres gang 5 secondes, ISO, dirigé. Donc, actuellement, là, nous connaît que la police, lui-même, l'a frappé sans bas dans -si là et n'a pas la police, sous des t-shirts, parce que n'a pas peuple haïtien pour que n'alle manger orange, manger lambi sous prête lamè en bas la police dégageu n'ap nous, nou nou tête frette nou rété en silence n'a manchett nou nou très très cal n'ap résultat parce bou le micro ça li temps pour nous éliminer. Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs faut que moi diou dirigeant dominiquaiso signaler eh, gè plusieurs présumé bandi qui a quitté le pays d'Haïti dans un moment à cause des mouvements bois il a essayé de faufiler les coyo rentrer en République Dominicaine. Mais, depuis bien avant, nous rappelons, c'est temps en temps, président Luis Abinader, eh bien, a passer l'armée à l'ordre pour qu'il y ait plus de présence sous frontières, pour capable contrôler, pour qu'il n'ait pas été pas passé, traverser rentrer sous territoire dominicain pour aller gâter ce monde-là, ou comprendre les Donc, en ce sens, mesdames, Mllez et messieurs, arrêtez-moi ici, sûrement, je vais remettre les autorités haïtiennes. Bon, je ne sais pas ce que fait Boacale à Pocon International, non Il n'y a international, en tout cas. L'anfimé, il y a un métri pour nous battre la gueule bail peuple là <laughs> <laughs> en tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs autorité dominicaines au dio même, y a prêt campé y a contrôler toute frontière de quoi pour bandits pas faufiler, passer, rentrer. Donc nous-mêmes continuer mobiliser, continuer filer manchette nous. Donc rendez-vous cassé pita 7 heures.